Les commerçants, euh, les administrés comme euh, toi, par exemple, des petits jeunes. Euh, car en fait, on, a, on fait également de la prévention routière dans les écoles. On intervient des fois aussi euh, pour faire des relevés d'empreintes pour l'état civil euh, dans les maisons de retraite. On intervient sur la voie publique pour des problèmes euh, avec euh, des marginaux mais on a un très bon contact avec eux. Police municipale, il existe encore une proximité. Après, ça dépend des communes, mais Morlaix, il y a beaucoup de proximité. On fait beaucoup de pédestres, euh, beaucoup de contacts avec les, comme je disais tout à l'heure, avec les marginaux, avec les enfants, les personnes âgées. Euh, voilà. c'est ce qui m'intéresse, euh, ce qui m'a en fait poussé à changer de travail.